Alors bonjour aujourd'hui, nous allons faire un, une recette de gâteau chocolat facile et rapide. Alors pour, pour ça, nous aurons besoin d'une plaquette de chocolat noir de 100 g, 4 œufs, un sachet de levure chimique, un sachet de sucre vanillé, de la crème, euh, du lait ou de la crème, euh, de la farine 100 g. Du beurre 140 g et du sucre 140 g. On peut prendre du sucre de canne ou du sucre blanc. Pour la recette, nous aurons besoin d'un saladier pour mélanger le tout avec une cuillère en bois, un... balance. une balance pour peser les ingrédients. Euh, une casserole pour faire euh, fondre le chocolat et un moule pour faire cuire le tout. Le four, faut le mettre à 170 degrés. Dans un saladier, il faudra casser les œufs. Donc je vais commencer avec un pani neuf. 140 grammes de sucre Je vais prendre le sucre et je vais le mettre avec les œufs. Pour mélanger le tout. Il faut mélanger jusqu'à ce que ça devienne mousseux et j'ai oublié de préciser, on, on peut utiliser une cuillère en bois et aussi un feu. ce sera peut-être plus facile. Je vais, mettre 100, je vais prendre une cuillère pour mettre 100 g de farine dans la balle. On va devoir mettre un demi-paquet de levure chimique. Je vais prendre la farine et la levure chimique pour la mettre dans le saladier. Je vais mélanger le tout. Voilà, on va pouvoir faire fondre la tablette de chocolat dans la casserole. On peut faire fondre le chocolat au micro-ondes ou alors euh, bah, à la casserole. Je vais... Il faut, découp... faut prendre des petites plaquettes et... Les mettre dans la casserole. Avec Avec un peu d'eau. On va allumer la plaquette et mettre à deux. Puis, je vais On a mis un petit peu d'eau dans le verre, mais un tout petit peu. Et on va mettre dans la casserole. Comme c'est long, je, je vais allumer le four à 170 <tousse> degrés. Mettre le beurre avec le chocolat. Je laisse mon assistant le faire. Tu peux t'aider aussi euh, de la Maintenant que le beurre et le chocolat sont bien lisses, on va pouvoir y ajouter la crème ou le lait. On va verser un sachet de sucre vanillé entier. Puis, je vais amener la casserole avec le chocolat ici. mélange bien maintenant on met euh, de la farine et du beurre pour pas que le gâteau accroche on va mettre le mélange dans un moule à mettre au four pendant 25 minutes. Il est très bon ce gâteau. Il est moelleux à l'intérieur Très moelleux et très très bon, je vous le conseille.